On nous cache des choses. On cache des choses. Effectivement. J'ai appris des sources sûres que nos voisins et là je ne citerai pas le nom de pays jouent 90 minutes, 90 minutes. Alors que nous, monsieur le président nous jouons 90 minutes 90 minutes 90 minutes, 90 minutes parfaitement C'est qui qui t'a dit ça bah C'est Francis. Francis, belge. Francis Hister, Bien sûr, Francis c'est le Belge oh, C'est Francis... Euh... Francis c'est le Belge qui t'a dit ça, c'est Francis... Francis il a... Moi il me l'a dit, je l'ai dit Bien sûr, bien sûr Ne ah, discute pas, je je je te pas. Bah, Si quelqu'un veut te digresser, qu'il digresse Mais là on est au point Droite au but eh Pas droite, là, au, but. droite, au, but. droite là, là, au but Régis, on va passer au point suivant, c'était le point 3 Là c'est le point 4 Tu le mettras, je ne sais pas, mais tu mets point 3 Bah. Point 4 Point 4 Quatrième point Point 4